Dans le contexte d'un projet de recherche, les données collectées sont progressivement élaborées, traitées et enrichies par des métadonnées. Finalement achevées, elles peuvent prétendre répondre aux conditions de leur diffusion. Cette diffusion peut être réalisée dans l'Open Data qui a trouvé ses bases dans la loi initiale dite CADA. Le nom de cette loi, Commission d'accès aux documents administratifs, ne s'adressait donc pas directement aux données de la recherche. La loi dite « Walter » et dernièrement la loi dite « le maire pour une république numérique » précise davantage le cadre juridique de l'open data pour les données de la recherche. Mais pour être communicable et diffusable, les données de la recherche doivent répondre aux éléments suivants. Réunir des conditions de diffusion de nature juridique et éthique. Être produite dans le cadre de la mission de service public des établissements et être achevée. Pour réunir les conditions de diffusion, trois modes de communication subdivisent la nature juridique. Une communication obligatoire pour les données à caractère environnemental et géographique. Une communication sous condition pour des données protégées, par exemple pour des données soumises à droit d'auteur. Une communication interdite en principe, par exemple pour des données protégées par le secret professionnel. Quant à la nature éthique, elle vise à une pratique responsable sur les critères de communication. Veillez à ne pas porter préjudice aux sujets qui sont étudiés. Si toutes les conditions sont réunies, la diffusion du jeu donné est possible. Alors, une licence de diffusion doit lui être attribuée. La licence engage le réutilisateur à respecter les modalités de diffusion établies par le titulaire de celle-ci selon le principe de libre réutilisation de nouveaux projets de recherche peuvent intégrer les données diffusées.